Chez Celsi, on a trouvé un outil qui est simple de prise en main et à la sortie du rendez-vous commercial avec mon interlocuteur Celsi, j'étais capable de créer un devis et une facture. Et c'est vraiment un point fort qu'on a trouvé dans ce logiciel. Musique Chez Escadron, on distribue des drones, on accompagne à la formation sur ces supports. Ces drones, c'est des robots autonomes qui sont aériens, terrestres, marins ou sous-marins. et Ils vont réaliser des tâches d'inspection, de numérisation, de levée de doute ou de surveillance pour nos clients on était un petit peu à la limite de ce qu'on utilisait comme outil de gestion avant, à savoir un outil qui gérait principalement la partie vente, avec un catalogue produit, la création des devis jusqu'à la facturation. Il nous manquait quand même ce besoin de lien client et de gestion client un peu plus fine qu'on a trouvé chez celle-ci. Celle-ci, c'est un outil qui propose un suivi depuis l'entrée client, en passant par le renseignement de vie, facturation, le système de ticketing dans l'éventualité d'un problème, jusqu'à effectivement l'export comptable avec les rapprochements bancaires qui partent chez notre comptable pour création des éléments de TVA. Un autre des points forts qu'on peut mettre en avant chez celle-ci, c'était aussi cette gestion fournisseur. On a effectivement de multiples fournisseurs et nos produits sont composés d'une multitude de pièces qu'on suit dans leurs évolutions et qu'on maintient dans le temps. Donc ça nous permet de gérer des catalogues fournisseurs et de gérer des fournisseurs. On a 400 prospects entrants par mois qu'on doit renseigner. Et c'est effectivement quelque chose chez celle-ci où on a eu un gain de temps assez intéressant sur ce premier renseignement où on va pouvoir créer des modèles de réponses qui sont adaptés en fonction des typologies clients. Le support celle-ci est très présent, très réactif et a des très bonnes compétences de compréhension de ce système fiscal français. Escadron, on est toujours en croissance, donc c'est un outil qui nous sert beaucoup aujourd'hui. Et celle-ci correspond très bien à ce qu'on cherche et ce qu'on sera demain aussi.